Bonjour et bienvenue sur cette mini-capsule de nouveau dédiée à la résolution d'inéquations. Donc cette fois-ci, on va voir un deuxième exemple d'inéquation avec une petite subtilité qui, vous allez voir, marque une différence assez importante entre la résolution d'équation et la résolution d'inéquations. Donc on va partir sur un exemple classique d'inéquation. On prend ici moins 6x moins 2 est strictement supérieur à moins 2x plus 78. Donc pour le moment on va essayer de résoudre cette inéquation comme on l'a fait jusqu'à maintenant, en faisant passer tout ce qui n'y a pas de x à droite et tous les x à gauche. Premièrement, notre 2 à gauche, on peut l'annuler avec un plus 2, ce qui veut dire qu'à droite, on va être obligé de mettre plus 2 également. Donc on se retrouve avec moins 6x, moins 2 plus 2, c'est-à-dire moins 6x, strictement supérieur à moins 2x, plus 78 plus 2, c'est-à-dire moins 2x plus 80. Ensuite, on fait passer notre moins 2x de l'autre côté, donc pour annuler moins 2x à droite, je mets plus 2x, ce qui veut dire qu'à gauche, j'aurai moins 6x, plus 2x, c'est-à-dire moins 4x. Je tombe donc sur cette inégalité, moins 4x est strictement supérieur à 80. Pour continuer à la résolution, je devrais normalement diviser par moins 4, si j'étais dans une équation traditionnelle. Et c'est là qu'est toute la différence entre équation et inéquation en ce qui concerne la résolution. Très important à retenir, si on divise ou on multiplie par un nombre négatif dans une inéquation, on doit changer le sens de l'inégalité. Donc normalement si on résolvait une équation, on aurait moins 4x égale 80, ce qui nous donnerait x égale 80 sur moins 4. Ici, dans une inéquation, comme on divise par un nombre négatif, il faut qu'on change le sens de l'inégalité absolument. C'est à dire que mon moins 4x supérieur à 80, si je divise par moins 4, on n'aura pas x supérieur à 80 sur moins 4, on doit avoir x est strictement inférieur à 80 sur moins 4. Vous voyez, diviser ou multiplier par un nombre négatif, ça a changé le sens de l'inégalité. On est passé du sigle strictement supérieur au sigle strictement inférieur. Et donc maintenant, je peux simplifier 80 sur moins 4. Hein, 80 sur 4, ça donne 20. Il nous reste le moins. Donc x est strictement inférieur à moins 20. Alors, comme d'habitude, on va vérifier un petit peu notre réponse. Je vais prendre une valeur de x qui est inférieure à moins 20 et on va voir si ça marche. Donc si je prends x égale moins 30, je vais avoir moins 6x moins 2, alors moins 6x ça fait plus 180, moins 2 ça fait 178. Et de l'autre côté de l'inéquation, j'aurai moins 2x plus 78, si je calcule avec x égale moins 30, ça me fait 138, j'ai bien 178 strictement supérieur à 138, mon inéquation est vérifiée. Et c'est là où, si vous vous trompez de sens dans l'inégalité à cause de ce nombre négatif dont on parlait tout à l'heure, vous allez le voir tout de suite à la vérification. Vous verrez que l'inéquation ne sera pas du tout vérifiée et ça vous mettra la puce à l'oreille sur peut-être une erreur d'inattention sur le sens de l'inégalité. Alors pour finir, comme pour la vidéo précédente, pour bien écrire la solution x est inférieur à moins 20, il faut bien comprendre qu'on va prendre tous les nombres qui sont situés en dessous de moins 20, donc entre moins 20 et... Et moins l'infini et par contre comme c'est un strictement inférieur on va exclure le nombre moins 20 du coup la solution va s'écrire comme ça c'est l'intervalle entre moins l'infini et moins 20 hein, tous les nombres entre moins l'infini et moins 20 sachant que par convention le crochet est ouvert quand on parle de l'infini donc à gauche crochet ouvert et à droite le crochet va également être ouvert puisqu'on a dit qu'on excluait le nombre moins 20 puisqu'on est sur une infériorité stricte et pas sur un inférieur ou égal. Et voilà, maintenant, vous savez tout pour pouvoir résoudre une inéquation, simplement, sans jamais vous tromper.